Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek. Alors aujourd'hui on va parler de manière comment améliorer les performances de votre PC, de votre ordinateur bien sûr. Donc c'est avec une méthode qui s'appelle une parking core. Donc on va voir quels sont les avantages de cette démarche, comment l'utiliser, est-ce une démarche ou une modification qui est fiable ou pas à notre système et vraiment est-ce qu'elle augmente les performances de notre ordinateur donc c'est ce qu'on va voir en fait au niveau de cette vidéo que je vous propose donc ne quittez pas on se voit très rapidement alors donc on commence avec cette méthode une parking cord Sachez qu'en en fait, c'est une option qui est par défaut dans le système de notre ordinateur, mais qui n'est pas activée euh, à 100%, euh, comme plusieurs choses, on va dire, sur Windows, malheureusement, qu'il faut bien activer manuellement, si on les connaît bien sûr. Donc, tout simplement, pour savoir déjà combien de processeurs vous avez, il suffit de commencer, ou pardonnez-moi, donc je disais de processeurs, mais plutôt combien de cœurs vous avez au niveau de votre processeur puisque c'est ce qu'on va vérifier. Alors tout simplement il faut aller sur la barre des tâches, faire un clic droit, démarrer le gestionnaire des tâches, on part sur performance et moniteur de ressources, puis sur processeur et sur le côté droit vous devez avoir tous les processeurs que vous avez. Donc euh, vous voyez, processeur 0, 1, 2, 3, donc au total j'en ai 4 processeurs sur cet ordinateur. Bien sûr il y en aura qui vont trouver euh, 8 processeurs, euh, voilà, et même plus ça dépend en fait de, de leur performance, euh, ou plutôt de leur configuration au niveau de leur ordinateur. Donc comment savoir à présent si notre euh, processeur en question est utilisé à son maximum tout cela on peut en fait le vérifier et pouvoir euh, le modifier grâce à la méthode une core dont je viens de parler. Et donc il faut commencer bien sûr par télécharger en fait un programme que je vous mettrai bien sûr le lien en bas de la description qui vous permettra de faire cela. Donc du moment que vous êtes sur le lien en question, il suffit de descendre tout en bas et cliquer sur Download Application Exécutable Files donc dès que en fait ça vous donne cela bien sûr vous téléchargez moi je l'ai déjà effectué donc ça vous donne en fait euh, une park cpu app donc euh, en fichier zip il suffit de l'extraire bien sûr d'y accéder et il suffit tout simplement de cliquer sur une park cpu ça va vous demander une autorisation pour certains et voilà donc vous avez cette interface qui s'affiche donc qui n'est pas très compliqué donc il suffit tout simplement de faire check status et ça commence à charger donc on attend un petit peu le temps que ça charge que, que ça nous donne bien sûr les démarches à faire et en attendant est-ce que cette euh, démarche elle est fiable oui il y aura aucun risque au niveau de votre ordinateur ce n'est pas comme le overclocking que, que certaines personnes effectuent, ou ils dépassent les performances de l'ordinateur, mais là en fait on prend juste le maximum de, de, de des performances que l'ordinateur doit avoir, tout simplement. Donc voilà, il a terminé de chercher, et actuellement j'en ai trois processeurs qui sont parqués. Hein. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, il faut faire une park all, pour que ça puisse débloquer les trois processeurs en question euh, qui sont bloqués, euh, qui sont bridés, on va dire, d'une certaine manière, c'est bridé, ils ne sont pas on va dire utilisés d'une manière maximum. Et donc on va les débrider euh, tout simplement afin que vous puissiez en profiter. Où est-ce que vous verrez la différence C'est sur les programmes et pour les joueurs, ils vont voir bien la différence, euh, surtout euh, genre. Euh, les jeux FPS où ça demande un graphique énorme euh, comme Battlefield, euh, voilà et compagnie. Donc là, vous verrez bien la différence en question. Donc voilà, ça, ça a terminé. Et on voit bien le statut une parquet sur les trois processeurs en question. On peut fermer à présent cette interface, redémarrer l'ordinateur et c'est tout bon. Votre ordinateur sera bien performant et vous verrez la différence bien sûr n'hésitez pas de mentionner euh, bien sûr euh, si vous voyez que ce n'est pas le cas ou que ça n'a pas changé euh, votre avis au niveau du commentaire ça nous permettrait de savoir euh, ce qu'il faut faire mais par expérience et j'ai testé cela sur un autre ordinateur sur lequel par exemple j'avais 8, 8 coeurs au niveau du processeur et là effectivement j'ai bien vu la différence en question c'est la raison pour laquelle je le partage avec vous aujourd'hui la seule, et la dernière, plutôt, la dernière chose que je peux vous conseiller également, c'est qu'à chaque fois que vous formatez votre ordinateur, il faut relancer cette démarche afin de, de redébrider, on va dire, le, le processeur en question pour que vous puissiez récupérer les performances. Parce que quand vous mettez de nouveau un système, eh bien, ça se remet à zéro. C'est à l'état usine. Donc, euh, il n'y aura pas ces modifications que vous avez faites auparavant. Que ce soit pour une parc, une parquet de curves, ou par rapport à n'importe quelle modification que vous avez effectuée auparavant sur votre précédent système j'espère que cela va vous être utile et c'est le but de cette vidéo n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis en bas bien sûr au niveau du commentaire si vous avez des questions ou autre chose que vous souhaitez vérifier et surtout si ça vous a plu n'hésitez surtout pas de vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos très prochainement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bon début de semaine puisque on est déjà en fait en dimanche.